Bonjour et bienvenue dans l'émission le Rendez-vous PME consacré aujourd'hui aux services aux particuliers. Pour nous accompagner sur ce sujet, Ludovic Raoul, directeur d'InterService. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour nous parler de ce sujet. Aujourd'hui, vous enregistrez une croissance de 30% depuis 10 ans. Décideur Magazine vous a classé parmi les 500 entreprises françaises ayant forcément un, un taux de croissance le, le plus élevé. J'imagine qu'avec ça, vous avez de beaux projets pour l'avenir oui, alors effectivement, on a, on a beaucoup de projets. D'abord de poursuivre euh, et, de, et de confirmer la confiance que nous font aujourd'hui ces entrepreneurs qui travaillent avec nous et euh, ces particuliers. Donc de poursuivre cette, cette, cette croissance à travers euh, plusieurs choses. Euh, ma présence aujourd'hui est euh, du fait, la, la volonté d'être visible euh, des particuliers euh, de telle manière à ce que nous devenions de plus en plus apporteurs d'affaires à nos entrepreneurs euh, coopérateurs. Euh, le, le, le deuxième axe, c'est euh, l'ensemble des, des, des, des web-services sur lesquels nous allons poursuivre le développement en amenant de plus en plus de services à nos, à nos coopérateurs. La troisième chose, c'est de proposer une place de marché pour les services à la personne, c'est-à-dire de devenir un interlocuteur de référence sur l'intermédiation. Donc, Pour conclure, finalement, inter-service alors, Interservice, c'est tout d'abord une équipe très agile qui est là pour rendre service à nos coopérateurs et à nos clients particuliers. Donc, faire le choix d'Interservice, c'est faire le choix de la simplicité et de la fiabilité. Merci d'avoir été avec nous en tous les cas. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis sur Le Figaro. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro, le Rendez-vous PM.